Alors, il y a très peu de temps, j'ai posté cette image-là sur mon compte Instagram et j'ai eu plusieurs fois la question à savoir comment j'ai fait le petit effet des gouttelettes et euh, de la vapeur qui s'échappe de, de, de, de la casserole. C'est une scène de cuisine. Donc, c'est les petits détails qui vraiment je, font que l'image est un petit peu plus convaincante. Donc, je vais vous montrer ces deux effets-là. Il y en a un qui est super rapide, c'est la vapeur, ça se fait en quelques clics. Le deuxième, les gouttelettes qui s'écoulent le long de la, des parois, c'est un tout petit peu plus long, mais c'est pas plus compliqué. Et donc je commence tout de suite en allant sur Internet, Google, en tapant euh, bah, des mots clés pour aller récupérer des images qui vont me servir à réaliser ces effets-là. Donc le premier, c'est Steam Texture pour aller chercher euh, des textures de vapeur. Donc on va prendre de la fumée blanche sur fond noir, c'est ça là, le principal. Donc je, je cherche quelque chose, quelque chose comme ça. Alors sans les petites marques là. Donc je regarde en dessous ça. Voilà, ça n'a pas besoin d'être dans une grosse définition parce que la, la, la vapeur, par définition, ça va être un petit peu flou. Donc ça, je vais prendre celle-ci et pour euh, les gouttes, je vais taper "droplet texture" et de la même manière, je vais prendre quelque chose de blanc sur fond noir. Alors là, ça ressemble plus à de la pluie vraiment en train de tomber. Euh, ça, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est pas mal. Pareil, c'est un petit peu flou, mais ça n'a besoin d'être super net. Les parties blanches vont faire les gouttes en relief et en brillant. Et puis euh, tout le reste le noir, ça ne sera pas visible. Donc j'ai ces deux textures-là qui sont ici. Donc les gouttes et la fumée, enfin la vapeur. Je viens dans SketchUp et je vais commencer le premier effet. Donc le, la première chose à faire, c'est de créer un rectangle sur lequel je vais mettre la fumée. J'en crée un groupe, ce groupe vient de placer là où je pense que la vapeur va sortir, c'est-à-dire là, à peu près sur là. La... Il est un peu gros, mais on verra après. Je crée une matière. Cette matière, je vais l'appeler zéro vapeur. Euh, zéro pour qu'elle se mette bien en haut de la liste, par ordre alphabétique. Donc Dans l'image utilisée, j'ouvre et je vais chercher la, la texture de fumée. OK, et je l'applique ici. Elle n'est pas à la bonne taille, donc je clique dans le groupe, je rentre, je fais clic droit, texture, position. Hop, je vais prendre l'épingle verte et je réduis comme ça. Tac, ah, hop. Un peu large, voilà, j'essaie de mettre à la taille. Avec la, la bleue, J'hésite pas à faire ça, à pivoter un petit peu. Tac, tac. Le, le but, c'est qu'elle ne soit pas coupée non plus. Je vais la réduire un poil. Voilà, qu'elle soit bien entière. Je fais entrer. Est-ce que c'est bien Ça me paraît pas si mal. Dans ma scène, ça va donner ça. Elle est pas super bien placée, donc je vais la replacer comme il se doit, juste ici. Voilà. OK. Je fais un petit essai de rendu. Je lance. Et là, rien de, de folichon. J'ai juste de la fumée qui s'échappe mais il y a un gros pâté noir ici que je vais faire disparaître. Donc on va faire disparaître le noir, ne garder que les parties qui sont pas noires. Que... c'est plus clair. Et avec un léger effet d'opacité justement vous allez voir ça va tout de suite marcher. Donc j'y vais, j'ouvre verrez. je me retrouve avec ma texture de vapeur ici, je l'édite et là c'est très rapide, je vais aller dans opacité, je glisse l'image qui est dans le diffus, je clique, glisse et je la lâche dans opacité en copie et je décoche texture enfin euh, diffuse texture alpha. Je lance le rendu. Et là, toutes les parties noires ont disparu, ne laissant que la vapeur, un petit peu euh, en opacité, et ça va, va. tout de suite. J'ai mon effet qui fonctionne. Voilà. Si je veux intensifier un peu la fumée qui serait un petit peu euh, trop euh, timide, eh bien, je peux venir dans mon effet là, dans, dans, dans, dans mon matériau, dans la catégorie diffuse. Je clique là, je retrouve mon image. Je vais dans color manipulation et je peux changer sa couleur. Donc, je pourrais très bien imaginer faire une, une soupe de sorcière avec de la fumée orange d'Halloween. Je peux. Je vais garder ça en blanc. Et je viens en dessous, je vais retirer du blanc encore. Je retire du noir, donc j'accentue encore le blanc. Donc la fumée devient plus présente. Donc on peut jouer comme ça, avec l'intensité, le contraste, etc. C'est terminé pour la vapeur. Pour les gouttelettes, c'est juste un poil plus long, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que je vais créer une matière euh, de goutte, que je vais superposer à la matière existante ici, qui s'appelle casserole, hein, qui est la matière qui est appliquée sur les parois. Je vais créer une un autre matériau qui s'appelle goutte, je vais faire tout de suite, 0 goutte Et ensuite, ces deux matériaux, eh bien je vais les superposer. Euh, dans les images de gouttes, je vais mettre eh l'image que j'ai récupérée sur Internet tout à l'heure. OK. Je viens ici dans j'ai j'édite. Là, il y a un petit peu plus de manip, mais c'est un peu pareil. Donc déjà, je glisse dans opacité, en copie, je décoche. Là, pareil. Dans réflexion, bah, je vais activer la réflexion à fond, puisque de l'eau, ça brille. Première étape. Et ensuite, de l'eau, ça réfracte, c'est-à-dire que c'est transparent. Donc la réfraction, je vais la mettre quasiment à fond, comme ça pas totalement. J'ai euh, terminé ce matériau-là, donc on va faire le matériau qui est censé superposer les deux. Ce matériau, c'est un blend. Alors comment je vais euh, créer ce matériau blend Et bien tout simplement, j'ai ici dans matériau, le petit plus qui est là, matériau, et j'ai toute la liste de matériaux. La plupart du temps, on utilise un générique. Euh, là, on va utiliser un blend. Je crée un blend, je suis dessus, ici blend, et on voit que c'est vide, il y a rien. Pourquoi Parce que c'est un matériau qui en superpose plusieurs, donc il faut que je dise lesquels. En base, matériau, c'est-à-dire celui qui sera tout en bas de la pile, je vais mettre celui qui s'appelle casserole, c'est-à-dire celui qui est déjà appliqué sur ma casserole. Et là, je vais faire le petit plus qui est là. Et je me retrouve avec un coat 1, c'est-à-dire une couche supplémentaire. Et là, dans known, je vais aller chercher gouttes. OK, avec le curseur qui est là, je peux dire quel matériau s'affiche. Est-ce que c'est les gouttes ou est-ce que c'est la casserole Donc ce qu'on va faire, c'est afficher les deux en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est aller, je vais cliquer là, bitmap, et je vais chercher ça, qui est noir et blanc. Le fait que ce soit noir et blanc, ça, en noir, ça sera le matériau du bas qui va, qui va être visible, et en blanc, ça va être le matériau du dessus. Je reviens en arrière. Là, on voit pas trop ce qui s'est passé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blend qui est là, et je vais l'appliquer sur la casserole. On va zoomer un petit peu. On va faire un petit rendu, et ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose Est-ce qu'il y a des taches, des gouttes des... Et on voit, si vous êtes attentif, on voit des petits trucs, des petites taches là. Mais pour l'instant, ça représente pas vraiment de l'eau parce que ça a pas de, de, de volume. Donc, ce qui nous manque, c'est du relief, du bump. Ici, dans ce matériau-là, j'ai pas bump, mais pas de panique. Il suffit que j'ai ici que je fasse plus et je peux ajouter un bump. Il apparaît là. Le bump, je rappelle pour tous ceux qui sont un petit peu perdus dans ce que je dis, le bump, c'est le relief des matériaux, ce qui va créer les joints du carrelage, les aspérités du bois, enfin tout ce qui est des petits reliefs qu'on aurait si on passait le doigt sur une, sur une, sur une matière. Donc, euh, si vous êtes un peu paumé dans tout ce que je raconte, n'hésitez pas à aller dans la description. J'ai mes petites formations d'initiation qui vous permettent de, de prendre en main les logiciels, que ce soit SketchUp euh, ou verrez Et donc, on prend vraiment le B.A.B.A., l'interface, comment ça marche dans les grandes lignes. Ça ne fera pas de vous des experts, mais par contre, vous serez capable de suivre les tutos que, que je fais ensuite sur la chaîne. Donc, j'ai créé ce canal Bump et je vais cliquer ici. Et pareil, aller dans Bitmap et aller chercher l'image des gouttes, encore elle. Alors pourquoi je vais la chercher, elle Elle est noire et blanche. Les parties blanches vont faire des bosses et les parties noires vont pas faire de bosses, vont rester à plat. Donc là, c'est parfait, je vais avoir des bosses à la place exactement où il y a des gouttes d'eau. Par contre, la puissance ici est à 1. Alors je peux vous dire tout de suite que ça va être très fort. Donc je vais mettre ça à 0,05 ou 0,1 peut-être. Je relance. Et voilà ce qui se passe. J'ai un petit effet de gouttelette qui perle là sur, ma, sur les parois. Super, alors d'ici on pourrait même des trous, mais ça c'est juste l'angle de vue qui fait ça. Si je me mets à la bonne distance, voilà, on devine, on commence à deviner en tout cas des petites gouttes dessus. Alors ce qui manque maintenant, si vous avez bien observé la scène, c'est que sur le, si c'est censé cuire à l'intérieur, voilà, là aussi il devrait y avoir des gouttelettes d'eau, or il n'y en a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, Hop, je mets là un blend, on va faire un deuxième avec la vitre, la partie vitrée ici en base, plus les gouttes. Donc ça va être très rapide. J'ouvre ici, je crée un Blend, plus Material Blend. Dans les bases, je vais mettre euh, le verre de la casserole, la partie vitrée de la casserole. Et en plus, ben, comme tout à l'heure, je vais mettre Gouttes. Et ici, je vais faire clic, Bitmap, cette image-là. Et je vais rajouter de la même manière un Bump. Donc c'est exactement pareil. Hein. Le Bump, avec l'image des gouttes aussi, pour qu'il y ait des bosses. Voilà, et je vais le mettre à 0,05, ça a l'air de bien marcher. Ok, maintenant je vais appliquer mon matériau à la place de la vitre. Tac, à la place du verre de la casserole, je vais appliquer mon blend. Appliqué. Voilà ce qui s'est passé. On, va, on peut vérifier, voir si ça a marché d'ailleurs, on va se mettre là, pour on va voir si on voit des gouttes d'eau. Alors il y a des gouttes, on les voit déjà scintiller. par contre il manque un truc. S'il y a des gouttes d'autres, il va y avoir beaucoup de, de, de condensation, donc ça serait beaucoup moins net. Et là, un petit détail qui va faire toute la différence. Dans le matériau vert, plutôt vert de la casserole, voilà celui qui est en dessous, dans la réfraction, on va baisser un petit peu cette valeur réfraction glossiness. Elle va de 0 à 1. À 1, le vert est complètement euh, limpide. Si je le baisse un petit peu, dans les 0,8, 0, quelque chose, il va commencer à se brouiller un petit peu. Donc je relance, et on va voir le vert va être beaucoup moins transparent. On le voit ici. Commence à scintiller, je vais le mettre encore moins. Et en fait, faut regarder ici dans l'aperçu, on voit verré qui est écrit, on voit ici ça se brouille, vous voyez. Donc euh, dans le rendu, pardon, je suis un peu. Voilà, ça commence à être pas mal. Là, j'ai un effet un peu de, ouais, de condensation. Et ben dernier petit détail. Là, on est en, on est en train de cuire une casserole vide. Donc moi, j'ai préparé, j'ai fait mon marché, voilà, pris deux trois légumes. On va ramener ça à l'intérieur de la casserole pour que ça soit juste un tout petit peu plus crédible. Tac, comme ça, hop, ok, ça dépasse un petit peu ici, attention, tac, et on va les relever, alors faut pas que ça dépasse, mais que ce soit, voilà, on teste, normalement c'est terminé, alors normalement on va laisser un peu s'affiner l'image, mais on a des gouttes d'eau sur la vitre, des gouttes d'eau ici, de la vapeur qui s'échappe et le verre étant un peu brouillé, on sent vraiment qu'il y a une histoire de chaleur, euh, c'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre Allez, 15 minutes et passer à table donc si vous voulez un autre tuto cuisine euh, très rapidement, bah, faites-moi des petits likes des petits commentaires enfin euh, ce que vous voulez, <rire> comme d'habitude pour mettre la chaîne en avant et puis moi je vous retrouve très rapidement dans un prochain tuto ciao